Charles de j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui les amis On se retrouve sur CoFaction, le meilleur serveur PvP faction de la planète les amis Et oui, de la planète Aujourd'hui les amis, on est euh, toute seule, toujours comme pas Vous savez les amis, je n'ai aucun ami, putain, j'ai même essayé d'en acheter sur Ebay Il en, en vendait pas, personne ne vendait des foutus amis Donc laissez un pouce bleu les amis, si vous voulez être mon ami Et puis moi, j'aimerais qu'on aille 300 pouces bleus, Et oui et oui les amis, aujourd'hui on va, euh, j'ai juste une chose à vous dire en fait, vous avez sûrement dû cliquer euh, sur la vidéo à cause du titre, euh, parce que le titre il c'est marqué « Merci ». Oui, le titre est « Merci ». Et là vous êtes, sûr, vous êtes sûrement en train de vous dire genre « Wow, con, si tu vas encore faire comme tous les youtubeurs, tu vas nous remercier pour euh, tes 1 million d'abonnés, tes 10 millions d'abonnés, tes 100 millions d'abonnés ». Et non les amis. Aujourd'hui, je vais vous dire merci pour plusieurs choses. Déjà, juste avant qu'on rentre dans la vidéo, je voulais juste remercier euh, la personne qui a fait mon, euh, mon, euh, mon design. Donc, Maxence, un gros merci à toi. Euh, il fait des designs. Euh, vous pouvez le contacter sur Twitter. Je vais mettre son euh, Twitter dans la description. C'est une trentaine d'euros. Et puis, vous avez une logo bannière dessiné comme, euh, comme la mienne. J'espère que vous l'aimez vraiment beaucoup parce que moi, je la trouve vraiment mignonne. Euh, et non, je suis pas roux ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je vais faire euh, des, une vidéo réelle bientôt. Donc, en fait... Je vais... <rire> J'ai dit que j'allais mettre une photo de ma tête sur Twitter à 4000 euh, abonnés et il manque 3000, 300 abonnés. Donc, si 300 entre vous ont envie de voir ma tête, je vais mettre une photo de ma gueule sur Twitter, dans le fond. So, euh, si vous avez envie de, de me follow sur Twitter, ce serait vraiment, vraiment sympathique. Euh, quand j'aurai 4000 abonnés, je vais mettre un tweet avec ma tête. Donc, euh, donc voilà. Aussi, euh, juste... Euh, Juste souci, dernière parenthèse, euh, je vais vous parler de la mise à jour sur 4 vers la fin de la vidéo. Donc, un peu, je vais juste parler du titre, ensuite je vais parler de la mise à jour que sur 4 Et puis voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Et demain, il y aura un let's play, euh, je l'espère. Je vais essayer de le tourner, si j'ai une bonne idée ou quelque chose comme ça, je vais essayer de le tourner le plus rapidement possible. Donc, pourquoi le titre? Merci. Merci à vous, les amis. Merci parce que je sais que tout le monde vous le dit déjà et puis, tu sais, tout le monde le dit, quoi. Mais vraiment, sincèrement, un gros merci à chacun d'entre vous euh, pour euh, l'accueil et l'amour que vous donnez à K-Faction. C'est un truc de fou. On est rendu 9803 joueurs qui sont connectés au serveur. Je sais pas si vous comprenez, mais ça, c'est 9000 personnes et plus qui sont connectées au serveur en exactement... Euh, un mois, parce que le va est ouvert le 19, on est le 18 aujourd'hui, donc ça fait un mois demain que le serveur est ouvert, et ça c'est presque 10 000 personnes en un mois, et c'est juste un truc de fou parce qu'on a commencé à l'ouverture, on était 250, on n'arrivait pas à passer la barre des 250, on n'était pas 300, ça marchait pas, les gens ils se connectaient pas, et puis de, du jour au lendemain, on a commencé à monter à 300. 350. Là, on a dit, oh, on va mettre plus de slots. On a mis 400 slots. Ensuite, on a vu, on a dit, crime, on est toujours 400, on va mettre 450 slots. On a vu que ça lagait, on est redescendu à 400 slots. Et puis maintenant, tous les jours de la semaine, le serveur est full. Tous les jours du week-end, le serveur est full, full, full. Quand je dis full, full, full, c'est vraiment que vous êtes plus de 600 personnes à vouloir vous connecter au serveur. Je rigole pas, les amis, la console, pour les gens qui ont des serveurs Minecraft, la console est spamée Spammer, spammer de connexion on peut même pas voir qu'est ce qui se passe ça veut dire que ça vous êtes beaucoup beaucoup beaucoup euh, à vouloir euh, vous connecter au serveur et puis malheureusement on peut pas euh, On peut pas vous donner accès au serveur donc qu'est ce qu'on a pré prévu faire c'est de vous ouvrir un hub Qu'est ce qu'il y aura dans le hub peut être un, un training on sait pas trop encore qu'est ce qu'on va instaurer dans le de, dans le Dedans le hub, honnêtement, on sait pas encore, mais on aimerait ça avoir des systèmes de jump. Vraiment des trucs pour amuser les 100 quelques personnes qui pourront pas se connecter au serveur. Parce que le serveur continue de grossir et grossir chaque jour. Et ça, c'est grâce à vous, les amis. Grâce aux youtubeurs qui font des vidéos. Donc, merci à tous, tous, tous les youtubeurs. Je pense à chasseur de Tilly, Petitux, floz euh, District, ox Plein, plein, plein youtubeurs, je sais pas toute votre liste, vos, vos noms en ce moment, mais tous les Youtubers, ils vont se reconnaître, ils savent. Il y en a aucun d'entre eux qui sont venus nous demander de l'argent, qui nous ont dit, ouais, Kones, on veut être payé pour faire des vidéos sur ton serveur. On a payé aucun Youtuber et puis tout, tout ceux-là que je vous ai nommés, tous ceux que vous voyez sur le serveur, ils viennent jouer parce que le serveur leur plaît. Et sur les amis, c'est un truc de malade. Je pensais jamais à faire un serveur, jamais. Jamais, jamais dans. Vous m'avez dit, qu'il y a un, un an, pour iCodes, à un moment donné, tu vas faire un serveur, puis il va y avoir 400 co-connectés, stable. Je vais vous montrer un, un, un truc, un truc euh, sur mon Twitter. En fait, c'est un tweet que je l'affiche à l'écran maintenant. C'est un tweet que j'ai mis. Euh, ça, c'est avec un, un timing. Donc, on peut faire des timings avec euh, timing past, etc. Comme ça. Oups. Ça prend un S. On peut voir le nombre de, de joueurs, etc. Simultanément connecté, notre moyenne de joueurs connectés, etc. Vous allez voir que notre moyenne de joueurs connectés est de 400,39, quelque chose comme ça. C'est juste un truc incroyable, les amis. Je, je sais pas, je sais pas. Je sais que les serveurs, il y en a beaucoup qui, qui disent qu'il y, y a des petits lags quand on est 400. C'est normal. On essaie de, le plus possible de le tenir maximum, le plus qu'on peut. Mais là, en ce moment, euh, on fait vraiment notre mieux au niveau de la redstone, l'optimisation, etc. On travaille de notre mieux. Mais comme vous, si vous êtes un joueur de serveur, vous savez que le serveur lag de moins en moins. Et puis, on fait notre possible pour ça. Ok. Maintenant, merci à tous. C'était vraiment ça pour ça le titre. Maintenant, passons aux mises à jour. Donc, mise à jour. Quand vous faites un coin flip, ok. Quand vous faites un coin flip, vous pouvez maintenant. Exemple, vous déconnectez ou il y a un démarrage. Vous ne perdez pas automatiquement votre coin flip. Ça vous redonne votre argent. Donc, ça, c'est quelque chose qui était déjà là. Mais qu'on a fait un petit fix là-dessus. Ensuite, le temps. Donc, quand vous faites Start, Temple, parfois. Si le trunk n'était pas euh, chargé Parfois, euh, qu'est-ce qui arrivait? C'est que, euh, comme là en ce moment, le chunk était pas chargé, les coeurs apparaissaient pas. Maintenant, vous avez vu, toutes les coeurs ont apparu. Je les ai juste cassés. Bon, les gens ils pourront faire le temps, ça me dérange pas tellement. Et comme vous voyez, il apparaissent euh, toutes les coeurs. Donc, euh, ça c'est réglé. Le barmaid, donc warbar. Là, le barmaid il n'a pas été fait, j'ai juste, juste refait 3-4 potions. voilà ouais, j'ai fait quelques potions, mais je vais le faire tout de suite après ma vidéo, pendant mon rendu. Donc, en gros, on a rajouté le barmaid et on a fixé un bug. Donc, il y avait un bug avec le barmaid. En fait, quand vous vous déconnectez, donc par exemple, je me euh, comme ça, je me reconnecte au launcher. D'ailleurs, on va rajouter un lobby un hub et pour euh, tout ça, je vous en ai déjà parlé justement. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils commande, le truc comme ça et ils pouvaient gagner un million de fois. On a réglé le souci. Donc maintenant, vous pouvez plus euh, faire ça. Je pensais ça mon mot de passe. Ouais, j'étais pas sûr. Donc vous pouvez plus faire ça maintenant. Ça, c'était euh, corrigé. Ensuite, euh, on a aussi retiré le bug au trade. Donc quand vous faisiez slash trade et vous changez l'argent, ça allait annuler la confirmation de votre... Ad de votre euh, votre personne avec qui vous faisiez l'échange, votre, euh, votre marchand. Donc, euh, ça a été fixe. Donc, maintenant, vous ne pouvez plus vous faire arnaquer via le slash trade. Aussi, on a mis à jour les règles sur le site. Donc, si vous voulez aller voir les règles sur le site et tout, vous pouvez y aller. Vous allez dans l'annonce règlement il y aura un lien dans la description. Assurez-vous que vous ayez euh, réglé tout ça. On est en work in progress, donc les trucs qui sont en cours de progression, c'est euh, les connexions au serveur, même si le serveur est full. Donc on va rajouter 450 euh, slots. Les 50 euh, slots supplémentaires vont être réservés aux élites et euh, aux membres du staff. Donc si vous voulez être classe élite, ça coûte une trentaine d'euros pour la durée de la version. Et puis euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez avoir accès au serveur quand le serveur est full. J'en en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler sur un slash option. Donc ça va être un slash option comme ça, vous allez pouvoir désactiver les messages du KOTH. vous allez pouvoir désactiver euh, les messages de Luckybox, vous allez pouvoir désactiver euh, les petits bing bing bing bing bing bing quand les gens vous mentionnent comme ça, comme ça, vous allez pouvoir euh, désactiver plein plein plein et activer plein de trucs, donc le serveur va vraiment être customisable comme vous le pouvez, même chose pour les modes, donc vous allez avoir un bouton, à la place de particules mode mo caché l'F3, vous allez avoir un bouton qui va s'appeler euh, Option co -faction. Vous allez pouvoir cliquer dessus et cocher et décocher certains trucs qu'il y aura sur le truc. On va aussi peut-être ajouter des modes de waypoint. Donc euh, des waypoints qui vont être ajoutés au serveur. Je pense que ça peut être vraiment être intéressant. Certains d'entre vous veulent voir ça. Donc on va sûrement rajouter ça euh, dès que possible à. Euh, au launcher, donc ça, ça va être au courant de la mise à jour 1.9 on est rangé à 1.8 en ce moment donc euh, voilà et puis ne vous inquiétez pas les amis euh, il y en a beaucoup qui disent ouais ça fait un mois que le serveur est là euh, il coule toujours pas est ce que quand vous avez des dates est ce que vous pensez fermer le serveur les amis on n'a pas de date on n'a pas de fermeture de serveur le serveur il roule super bien on a eu zéro problème sauf un petit rollback à cause d'un bug de duplication qu'il y a eu euh, grâce à un plugin qui est là que ça avait fait qui était le plugin en chair. comme vous pouvez voir en ce moment le plugin en chair marche super bien les enchères se terminent dans 12 minutes pouvez avoir, c'est des trucs aléatoires qui se mettent et là, il y a un casque en épidote, euh, un, un casque en volcanite excusez-moi, pour seulement 2500, donc si vous voulez vous pouvez enchaîrir comme ça, vous cliquez ici, ça vous le dit, et là, maintenant, je suis le dernier enrichisseur, dessus, donc, euh, voilà. Euh, ça, c'est fait, donc, euh, le jackpot aussi, donc, vous avez le jackpot, euh, ça, j'en ai parlé sûrement vous pouvez ach acheter un jackpot buy, vous pouvez acheter plein de tickets, et puis, quand vous, si vous voulez voir à combien le jackpot est rendu, là, on peut voir que le jackpot est rendu à euh, 36 000$, et il y a 72 participants, donc, vous mettez, vous payez 500$ pour un ticket, vous pouvez gagner la, le total de 36 000$ ou du montant qui sera remis en limite. Ou si le slash mine. Donc, le slash mine, maintenant, il y a une limite de 35 000. Euh, je vais mettre une mine, par exemple. De 35 000, parce que, comme vous allez voir dans la vidéo de KCX, KCX, il est... Il a un peu niqué le, notre euh, blu. Euh, donc maintenant, il y, a, il y a seulement une limite de 35 000$. Vous pouvez quand même vous faire du profit. Comme vous voyez, je suis en train d'en faire quand même pas mal en ce moment. Mais c'est... Oh, j'ai tout perdu. Mais c'est quand même beaucoup plus euh, difficile de faire du euh, truc. Tu veux prendre un screen, mon cher ami? Allez, let's go. Euh, donc voilà. Aussi, euh, dernier truc que je voulais vous dire. Ben, euh, ce week-end, donc euh, samedi, on va faire un, euh, un tournoi PVP. Donc, euh, on va organiser un tournoi PVP. J juste regarder le forum. On va poster toutes les informations sur le forum. Et on va organiser un tournoi PVP euh, entre factions. Il faudra s'inscrire. Et il y aura seulement 12 équipes. Donc, même si vous êtes dans d'autres factions ou quoi que ce soit, vous allez devoir vous arranger pour ce truc là. Mais bon, il y aura 12 équipes. Ça va être un, un tournoi avec des braquettes. Et puis, euh, le gagnant va gagner un total de 5 de points boutique. Donc, euh, séparé par 5, ça vous fait, euh, je pense, 15 euros de points boutique chacun. Quelque chose en hein, genre. Je sais pas exactement compter. Donc, voilà, c'est tout pour moi, les amis. Je vais manger ma petite fraise Et je vous embrasse. C'était Rikons. Passez à tous un excellent de journée. Laissez un pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Je vous aime. C'était Bye